dit J'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral dans cette période qui est pas facile. Enfin bon, ça va être depuis trois ans qu'on est en train d'embaver, <rire> hein, si je puis dire. En tout cas, faut tenir bon. Et justement, aujourd'hui, ben, on va demander un petit peu s'il y a des conseils de là-haut pour nous. Hein, vous savez que je suis croyante. Euh, voilà, donc euh, que j'ai la foi et que ceci m'aide beaucoup, beaucoup au quotidien. Puisque les personnes qui ont la foi sont protégés. Voilà, c'est comme ça. Bon, ok. Ah ben, on va demander si on va avoir des conseils de l'au-delà, euh, voir, euh, pourquoi pas, quelqu'un qui m'a dit, m'a dit, demande des conseils de Jésus. Ben oui, pourquoi pas. De l'au-delà de Jésus, de ceux d'en haut, des anges, de tous ceux qui nous protègent, qui nous veulent du bien, qui nous regardent, nous débattre avec nos ennuis et avec nos afflictions. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseils alors, ça peut être des conseils par rapport à ce qui peut nous tomber dessus aussi, hein, tout simplement, pour nous prévenir. Donc, je vais prendre plusieurs jeux. Alors, quels conseil pour nous Ou quel avertissement éventuellement Le diable. Ah bah oui, <rire> pas mal. Le diable, et ça c'est quoi Le diable et le théâtre. Bon, bah, ça veut dire aussi que le diable, il est à la manœuvre. Euh, il nous prépare encore une grande pièce de théâtre. Hein. Il est très doué pour ça, puisque c'est un menteur et qu'il adore... Et justement, nous, euh, nous mentir et nous faire euh, tout euh, un cirque euh, pour nous manipuler. Voilà. Tiens, c'est en dessous, j'ai des scandales euh, par rapport à sexualité, luxure et infidélité. Ouais. Il y a des trucs qui vont, des trucs qui vont sortir. Hein. Bon. En tout cas, pour en rester sur la simplement la coupe... L'eau de l'anneau prévient que celui-ci est toujours actif. J'insiste. Ben vous savez bien que c'est lui qui a pris le contrôle de la terre. Hein. C'est pas, pas Jésus, c'est pas les anges, c'est pas Dieu. Hein. <rire> c'est lui, c'est le diable qui est à la manœuvre. Sinon, notre terre sera un paradis. Or, c'est pas le cas. Si vous en doutiez encore, non, encore n'en doutez pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de justice dans ce monde. Hein. Enfin, en général, hein, parce que, bon, de temps en temps, on peut avoir gain de cause, mais enfin, euh, bon. Il y a aussi énormément d'injustices. Alors, l'au-delà. Qu'est-ce qu'on pourra avoir comme avertissement ou comme conseil On va voir ce qui sort. Cette fois, je vais prendre donc le, le divin actu. Ok. On pas trop en prendre non plus. On va voir. Alors, les matures, les, les, les personnes matures. Ok. Les, euh, les aides par rapport aux médicaments ou ouais, à la nourriture. D'accord, c'est pas forcément la carte des ONG, c'est la carte des ONG, mais moi j'y vois aussi l'entraide pour euh, pour les questions de nourriture et de médicaments. Ok. L'automne, donc l'automne est importante. Tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire là, celui-là <rire> Bah écoutez, ça sort comme ça sort. Hein, voilà. Bon, on va en on entendre parler. Bon. Alors, on va remettre une carte sur chaque. En tout cas, là, quand même quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que sur l'automne, il faudra aider les personnes, alors plutôt quand même matures, pour des questions de, de médicaments et de nourriture. Ben oui, parce que la situation, évidemment, ne va pas s'améliorer. Hein. Ok. Et puis il y a celui-ci, ben, je sais pas, on va regarder ce qu'il y a sur l'automne. Beaucoup parlent de l'automne, c'est vrai. Moi aussi d'ailleurs, hein, parce que euh, j'avais vu qu'il y avait des choses qui allaient bouger aussi par là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a Arrestation, force de l'ordre. Ok. Cinéma, théâtre. Là, il va y avoir encore des choses qui vont être mises en scène par rapport à la nourriture et par rapport aux médicaments. Je sais qu'il y a des pénuries en France. Ici, en Allemagne, ça va encore. J'ai pu acheter paracétamol. Enfin bref, au cas où, je ne suis pas fan de ça. Mais enfin, de temps en temps, ça dépanne. Donc ça, j'ai pu en trouver en pharmacie. Donc on en a encore chez nous. Alors, arrestation force de l'ordre. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Et là, vous voyez, l'alimentation, hein, ça ressort. Hein. Donc, il y a bien des questions d'alimentation sur l'automne. Ça va ressortir. Bon, on a des solutions, ne vous inquiétez pas. Hein. Allez voir, dans ma communauté, j'ai posté plein, plein, plein de vidéos pour justement qu'on puisse toujours, nous, éventuellement, produire ce dont on a besoin. Et on n'a pas besoin de jardin pour ça. Donc, voilà. Et alors là, arrestation, force de l'ordre, je ne sais pas. Et sur lui, qu'est-ce qu'on a Rockefeller, qu'est-ce qu'il y a à faire là, celui-là Bon, les banques, hein, par exemple. Et put put, comme on dit, ou bien Vlad. Bon, je crois qu'on va encore remettre une ligne ici. Alors, pas sur toutes, parce que là, c'est assez clair pour moi. Hein, il y a bien des questions d'alimentation de médicaments sur l'automne, et c'est euh, du cinéma. Donc, attention. Euh, bah, on va remettre une ici. Ah ouais c'est trop drôle ah mais qu'est-ce que je le sors tout le temps lui je sais pas si vous avez remarqué mais il veut tout le temps tout le temps dire quelque chose bon alors personne mature donc si ça se trouve c'est pas les personnes matures en général que j'ai évoquées avec les questions de nourriture et d'alimentation quoique on hein, va quand même faire preuve de solidarité mais là j'ai plutôt l'impression qu'il y en a une mature qui va être euh, arrêtée et que lui il va intervenir dans cette histoire ouais Une façon ou d'une autre alors, ça peut être la fameuse Ursula, ou pas. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui va être arrêté. Et lui, là, bah, il va être content à ce sujet-là. Je ne sais pas pourquoi. Il doit avoir plein d'informations, hein, ce tweet-tweet. Hein. Donc, il y a des trucs qui vont ressortir. Ça, j'avais déjà sorti plusieurs fois. OK. Et lui, là, qu'est-ce qui lui arrive Le froid. Le froid, ouais... Euh, les histoires d'argent et les histoires de froid. Donc, on est parti encore pour les histoires d'énergie, là, sur l'automne. Oui, parce que 2023, on peut encore s'en sortir, mais moi, ce qui me pose problème, c'est plus 2024, hein, au niveau des énergies. Hein. Donc, quand je dis énergie, c'est gaz, électricité, quoi, tout ce qui permet de nous chauffer. Hein. Là, il y a un truc. Facebook, je ne sais pas ce va faire là. OK, bon, les réseaux sociaux... Une blonde. Une blonde sur les réseaux sociaux. Bon, on va laisser ça de côté. On va prendre un autre jeu ici. faut pas trop en sortir non plus avec le divin actu. Parce qu'après, il me donne d'autres inf informations. Mais moi, je te rester sur Vlad. Euh, donc, j'étais partie sur les conseils de l'au-delà. Bon, il me dit qu'il y a des choses. Il faut faire vraiment attention à l'alimentation aux médicaments. Oui. Il me dit aussi qu'il y aura des arrestations, très certainement en relation avec euh, celui-là, qui va donner des informations. Et qu'il y a une blonde qui pourrait bien être arrêtée. Oui. Ensuite, il y a autre chose sur l'automne. Pour moi, il y aura des questions de froid. Donc, euh, oui, ça paraît logique. Hein, puisque l'automne euh, 2023, on va commencer à avoir froid. Et à mon avis, on n'aura pas la solution pour les problèmes d'énergie. D'accord. Parce que lui, il ne va pas changer d'avis. Hein. De toute façon, son, son pétrole et tout, euh, il, son gaz, il le livre, euh, il le livre ailleurs. Hein, la Chine, l'Inde, si j'ai bien entendu. Hein. Bon. Donc, euh, voilà quoi. Nous, on achète tout ça aux États-Unis. Mais il y a autre chose en préparation. Alors là, on va aller demander. Euh, on va aller demander à Kitty. On va demander au Tarot. De, euh, pardon, à l'oracle d'Amandine. Qui, qui est très très bien, que je vous conseille aussi. Hein. Qui est un peu basique. Et donc, c'est très bien. Quand on a des questions simples, justement. Voilà. Alors. Pourquoi j'ai Rockefeller ou les banques On va dire c'est les banques hein, qui sortent et les trucs de chauffage. Et puis, sur Put pout on va regarder ce qui sort. Alors, le froid, négatif. Donc, voilà. Donc, c'est bien ça. À partir de fin 2023-2024, l'au-delà nous avertit qu'on aura vraiment des problèmes de chauffage. C'est-à-dire qu'on peut déjà en avoir là. Mais bon, pour l'instant, il fait pas trop froid encore. Hein. Mais ça va encore. On va dire en général. Mais pour moi, le problème va s'accentuer sur vraiment fin 2023-2024. Ça, j'en suis sûre. Ici, on a des choses secrètes en relation avec les banques. Attention. Des choses auxquelles on n'a pas accès, c'était secret, qui pour l'instant sont bien gardés. Avertissement de l'au-delà. Lui, là. Alors, les éléments déchaînés. Ben oui, OK. On peut dire qu'il fait aussi la pluie le beau temps. Hein. Ben oui. Faut pas dire que pour l'instant ils s'en sortent mal hein, non au contraire hein, il s'est enrichi donc euh, voilà donc il va y avoir une influence c'est amusant quand même que j'ai sorti ces deux personnages là alors on va re regarder encore du côté euh, de l'énergie du côté des secrets avec les banques et du côté de vlad déplacement alors oui alors énergie déplacement peut-être carburant très certainement il y aura un souci euh, encore une fois, euh, plutôt en, sur l'automne, puisque là, j'avais l'automne au milieu. Au niveau des secrets, hein, relations de couple, pour moi, c'est plutôt euh, les relations de partenaires, de partenariat avec Rockefeller. J'aurais peut-être pas dû dire le nom, tant pis, <rire> c'est fait. Donc là, il y a des trucs qui sont en train de se mettre en place avec d'autres institutions, ok, qui sont secrètes. J'aurais peut-être pas l'info. Hein. Et là... Alors, fertilité, bah, lui, il continue à développer son, son truc. Hein. Lui, il fait son beurre, on va dire ça comme ça. Lui, tout, il prospère. Bien, qu'est-ce que je vais prendre d'autre comme jeu pour en savoir un peu plus Toujours mon petit Dixit. Hein. Je vous conseille, moi, si vous avez un peu d'imagination. Ah, j'ai une carte qui s'est glissée dans le Dixit. Attendez, on va la prendre. C'est quoi ça Ah, c'est drôle, les banques. Oui, je suis bien, je suis un peu gamine de temps en temps. Je, voilà, il y avait la banque, l'argent qui était glissé dans mon Dixit. Donc euh, effectivement, on va avoir des trucs financiers qui sont secrets. Merci euh, Dixit. Ah, j'en ai encore une autre là. Bah là, attendez, j'en ai combien là qui sont glissés dans mon Dixit Il y a encore une, une Divinactus, c'est quoi ça Qu'est-ce qu'il nous veut là Sincérité, amour, confiance. Ah, mais ça c'est bien. j'avais demandé des conseils de l'au-delà, vous voyez. Il faut garder confiance. Ah, ben, bah, quand même. Bon, est-ce que j'en ai encore une autre qui est coincée, là Je regarde. <rire> du coup, mon début d'actu, n'était pas, pas complet tout à l'heure. Ah, bah tant pis. Bon, en tout cas, on a quand même le message. Ah, j'en ai un qui est de se retourner. C'est quoi, ça Ah, il y a histoire de virus. Alors, ah, moi, je vous dis, 2025, je ne le sens pas, hein, pour les histoires de Vivi. Je ne le sens pas du tout. Du tout, du tout. Voilà. Je vous le dis. J'en avais déjà parlé. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a sur les banques, l'argent rookie. rookie avec des histoires de partenariat, partenariat pardon, des trucs secrets Qu'est-ce que c'est euh, Pour Vladi on va regarder, et pour l'histoire de négatif avec les déplacements. Moi, je pense qu'on va avoir un problème des carburants. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a Ah, bah oui. Bon, bah ça, c'est l'écho, hein, qui fait l'eau, qui fait gîte d'accord Je voulais te parler comme ça, vous, êtes, vous avez compris Transition énergétique avec les banques. Ouais, c'est ce fameux passe-machin. Je vous ai dit que ça va, ça va se mettre en place. C'est une question de temps. Hein. Ils ont ça dans leur tablette, voilà, dans leur projet. Euh, donc, euh, argent, écolo, voilà. Ça va matcher. Hein. OK. Bon. Donc, ça, c'est secret. Mais comme je viens de vous le dire, c'est plus secret. Hein. <rire> bien, bien. OK. Ici, qu'est-ce qu'on a euh, Alors là, on a un truc dans la nuit. Donc, il fait nuit et il y a des questions de lumière. Ouais, donc, on, a bien, on va bien avoir un problème, effectivement, d'électricité, bah, tout simplement. Hein. Alors, d'électricité, mais aussi de chauffage. Voilà. Ouais. Vous voyez, c'est la nuit, c'est le noir. Et puis, j'ai l'impression qu'il fait froid quand même aussi. Je ne sais pas, mais on a l'impression qu'il y a de la neige sur la carte. Ouais. Donc, ça correspond que 2020, fin 2023-2024, ça va être la galère au niveau énergétique. D'où ceci, certainement, qui va être mis en place. Bah ben oui, c'est logique. Lui, ben lui, lui quand même, il y a des remous. Hein. Il y a des remous à l'Est, d'une façon ou d'une autre. On va regarder pourquoi. Qu'est-ce qui doit arriver, hein, Vlad alors, il y a la fonte des neiges. ouais. Justement, on est vraiment dans l'histoire de froid. Et il y a encore l'au-delà. Ah bon. Faut pas, je vois pas pourquoi. Il y a de l'au-delà sur euh, Vlad. Et dans les étoiles. Ah ouais, ça c'est curieux. L'au-delà et les étoiles. Bon. Euh, je sais pas. Pour, pour Vlad, si vous avez des idées, euh, dites. Je ne sais pas. Il a l'au-delà et les étoiles. Bon, on va le laisser, laisser à son destin. Mais en tout cas, il y a des choses. Euh, alors, la fonte des neiges, moi, ça pourrait bien être euh, plutôt vers le printemps 2024, là. Où il y a des choses, il y a des remous en, en ce qui le concerne. Ok. Alors, tout à l'heure, euh, enfin tout à l'heure, parce que j'ai fait le tirage avant, j'avais aussi parlé éventuellement d'un problème international. Est-ce que est-ce que, est que le Dieu-là nous avertit de ce point de vue-là aussi pas Alors là, il y a la période, j'allais dire la période de Noël, ouais. ou en tout cas de l'hiver, des questions d'argent. il y a Dieu le Père. Alors ça, c'est curieux. Ah oui, c'est Dieu le Père. Ben, je, je parle de l'au-delà, donc c'est logique. Hein. Il y a Dieu le Père, il a des espèces de de foudre, là, des éclairs de foudre en forme d'autoroute et tout ça se casse la figure. Ouais, donc il y a quelque chose qui va se préparer là. Il y a quelque chose qui va se préparer. Pourquoi vous dire Il y a un truc. Ok. Bon, on n'a pas sorti des histoires de conflit. Ah ouais, regardez, ça sort bien quand même. Hein. <rire> Dieu le Père et les anges. Bon, alors qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là tous bah, Ils veulent nous dire qu'il faut vraiment qu'on se prépare, parce que c'est cette carte-là, je l'avais l'avais déjà sortie l'année dernière, quand je vous avais dit qu'il y aurait plein de choses qui ne fonctionneraient plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Regardez, j'ai une ampoule ici. Je vais poser ça. Il y a une ampoule ici qui n'est plus allumée, donc problème électrique que j'ai évoqué avant. bah pareil, donc des trucs qui ne fonctionnent plus. Parce qu'on n'a plus l'énergie pour. Voilà. Et c'est un truc aussi mondial ou en tout cas euh, européen, ça c'est sûr. Il y a un truc, hein Donc avertissement de l'au-delà. Alors, euh, conseil, on avait vu tout à l'heure, hein, amour, sincérité, confiance. Est-ce qu'on peut avoir un conseil maintenant Alors, un conseil, bof, c'est plutôt un roi qui est vieux, fin de, fin de règne. Euh, fin de règne d'un roi, d'accord Bon, ok. Pas vraiment un conseil, ça pour moi. Ou bon, alors, ça veut dire que tout ça n'aura qu'un temps. C'est si possible aussi. Ouais. Et que ici. Alors, un conseil, c'est de continuer à discuter entre nous de façon un peu plus secrète. Oui, donc, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose Alors, là, il y a les histoires d'argent avec les ballots. Ouais. Non, c'est pas un conseil, hein. c'est simplement nous dire euh, attention, ils vont nous remettre ça encore plus tard, avec des contraintes, et avec les ballots. Alors les ballots, c'est les L-A-B-O-S. Hein. Okay. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a une, une espèce de, de scorpion, là, vous voyez C'est un lion qui garde un tas d'or avec une espèce d'aiguillon de comme un scorpion. Donc ça fait forcément penser à un truc qui pique. Pour ça, je dis que c'est les ballots. Ouais. Euh, ouais, donc ça, c'est plutôt un avertissement. Alors, le conseil, je l'ai pas. Bon, ben, j'ai pas de conseil. Si, je l'avais tout à l'heure. Euh, le conseil, c'est simplement de pas se faire absonner. Abs voilà, vous voyez, il va y encore y avoir un piège. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous Parce que on a quand même affaire à forte partie. Bon, j'ai compris qu'il fallait qu'on continue à discuter. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire Ouais, bah c'est la foi. Hein. Vous savez, la colombe, c'est l'Esprit Saint. C'est tout. Le conseil, il est là. La solution, elle est là. Bon, vous voyez, quand je pose bien la question, ça sort bien. C'est l'Esprit Saint. Voilà. On ne pourra pas s'en sortir autrement. Je crois pas. Ouais. Parce qu'il va y avoir de la casse. Il faudra vraiment nettoyer. Mais euh, face au chaos ambiant, de toute façon... Euh, Ouais, voilà, encore nettoyer, nettoyer, nettoyer. Mais je vous dis, a... c'est toujours pareil, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui va venir, quelqu'un de puissant, qui va vouloir recoller les morceaux. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est bon. J'ai encore une carte qui est coincée, là. Mais c'est pas vrai, ça. Attendez. C'est dans chaque tas de mes sites maintenant. Bon, équipe réunion, et oui, Donc, nouvelle équipe. OK. Chaque tas de, de mon Dixit, j'ai une carte de, de Divine Actu. Je ne sais pas comment ça se fait. Hein. Je ne les ai pourtant pas mélangés ensemble. Enfin, bref. Donc, il y en a un qui va arriver par la suite. Et alors, euh, qui, qui sera... Je vais prendre un autre tas. Euh, qui sera euh, mis en place de façon euh, voilà calculée. Comme d'habitude. Et alors, qui c'est celui-là Ça va nous être communiqué. ouais dans votre sens, ma vie. Hop Le faux sauveur. Qui va arriver en catimini. Ouais. C'est lui. Voilà. Et qui est la souffrance des peuples. Bon, après, je ne vais pas vous faire tout le truc. Hein. Vous, vous savez très bien ce qui va se passer après. Hein. Enfin, En tout cas, euh, ceux, ceux qui ont la foi le savent. Ils savent très bien ce qui va se passer. Après, on y croit, on y croit pas, mais... Euh... Il y en a un qui va prendre la première place. là. C'est ton projet. Voilà. Il est déjà en route. Hein Alors, il y aura des jugements. Ouais, mais je vous dis, moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y aura des jugements, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y aura aussi une mise sous globe. C'est-à-dire que pour moi, il y a des gens qui vont passer en justice, mais ce ne sera pas les gros. Ce ne sera, sera pas les gros bonnets, j'ai failli, failli dire. Ça va être les petits pions qu'on va sacrifier. Alors, il y en aura certains, oui, qui seront bien coupables, mais il y en a d'autres qui n'auront fait que suivre les directives. Ce qui m'embête, moi, c'est ça. On va être mis sous globe. Vous verrez bien. Voilà. Vous voyez, ça ressort encore. Alliance maléfique. Toujours le même, hein, le serpent. Euh, C'est le serpent. C'est tout. C'est lui, là. Il y en a un qui va arriver par la suite, hein, qui va reprendre toutes les choses en main, qui va prendre la gouvernance de l'Europe, qui va au départ aider. Et alors, là, on a Jésus qui arrive après. Hein. En fait, les deux sont ennemis. Mais lui, au départ, il va vouloir tendre la main. Il va vouloir aider. Et en fait, ça va être du fake. Alors, harmonie. mondiale. Oui, je vous dis, ça, au départ, ça va bien commencer. Sauf que, voilà. Sauf que, sauf que, il y aura toujours cela derrière. On voir plein, plein, plein d'annonces. La fin de la liberté. La fin d'un rêve et le maléfique qui arrive, enfin, qui se dévoile. Mais lui aussi, il arrivera, plus tard, beaucoup plus tard. Et il sera euh, opposé euh, à l'antéchrist. C'est de ça dont je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure. Bon, enfin, bref. On va arrêter là, hein. Bon. OK. Gardez en tête simplement que la façon de s'en sortir, c'est ça. Voilà. Voilà. Bon, je vous ai dit, finalement, tout ce qui est arrivé, plus ou moins. Hein. Après, j'ai pas le temps, euh, forcément, de façon exacte. Pour finir, tiens, on va demander au Divin Actu. Alors, voyez, regardez, il me sort encore les histoires de gaz, électricité, énergie. Hein. En fait, nos prochaines années vont être extrêmement problématiques à cause de ça. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont nous mettre sous globe, ils vont nous mettre sous contrôle, parce qu'il n'y aura pas assez de tout ça. C'est sûr. Hein. C'est ce que je vois, moi. Bon. Mais encore une fois, il y a des solutions individuelles, hein. On a encore un peu de temps, donc prévoyez en conséquence, on va se réunir, on va s'organiser. On ne pourra pas changer les choses par rapport à la venue de celui-là, c'est vrai. Mais ça, c'est à un autre niveau, j'ai envie de dire. C'est plus au niveau spirituel, où là, il va falloir qu'on se prépare autrement. Hein là, je vous parle un peu au niveau basique, au niveau du quotidien, au niveau du matériel, au niveau du terre-à-terre. -terre. Alors que celui-ci, qui est le même... Hein, qui est le mauvais, le, va, le, le, le malfaiteur, le méchant, lui, euh, son but, c'est différent, c'est un niveau spirituel. Et il n'y a que lui, là, qui pourra le contrer. D'accord Et ben nous, on est entre les deux. Donc à un moment donné, il faudra choisir son camp, hein. c'est tout. Hein. Mais bon, je ne me fais pas de soucis. Vous hein. voyez, le peuple, le peuple, il est, il est vraiment au milieu. Le peuple doit faire un choix. On va faire un choix. Alors ko, ouais. ah, par contre qui est ce qui va être ko oui. help, ouais. ko et help. Regardez pas les migrants, hein. c'est pas forcément ça qu'il faut regarder. Mais ko et help, ça c'est le peuple. Hein. Le peuple risque d'être ko et de demander de l'aide. Mais l'aide, on l'aura de là-haut, hein, pour moi. Hein. Dans les grandes villes, oui, bah ça on est d'accord, hein. tout le monde. Hein. Pour ça je vous dis, il vaut mieux aller vers la nature. Ouais, D'ailleurs, il y aura des problèmes de pollution. Et donc, les gens bah, partiront au loin. Ouais. C'est exactement ce que je vois. Il est en train de me dire exactement ce que je vois pour les prochaines années. Bon, L'ONU euh, l'ONU qui, qui va intervenir d'une façon ou d'une autre. Ouais. Le chantage, la corruption qui seront toujours là. Et l'informatique et le numérique qui va rentrer dans nos vies. Bon, Vous avez vraiment tout ce qui va se mettre en place dans les prochaines années, que je sais, que je sens, que je devine. Et euh, la seule façon de s'en sortir, encore une fois, bah, c'est ça. Voilà, message passé. Mais bon, on peut toujours quand même s'organiser euh, euh, par rapport aux questions d'énergie. Hein. Mais encore une fois, euh, ça, c'est important. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter bah, bonne continuation, bon courage à tout le monde. On continue à échanger entre nous, à soutenir moralement. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.